La notion de persona elle est structurante parce que c'est ce qui va nous permettre d'orienter euh, l'adaptation du business model à nos cibles de clients. C'est-à-dire que euh, bien connaître euh, leurs enjeux, leurs difficultés, là où ils vont se renseigner, les influenceurs, leurs pratiques d'achat, nous permet nous d'intégrer toutes ces données euh, de manière factuelle, de les partager avec les équipes commerciales, les équipes marketing, que ce soit les chefs de produits ou les chefs de marché, de manière à ce qu'on digère l'information et qu'on la repositionne pour redéfinir notre approche du marché. Donc c'est gagner du temps, euh, gagner en crédibilité, gagner en professionnalisation et après utiliser ces données pour aller encore plus loin dans la création de valeur, soit via des services innovants, soit développer des partenariats qui vont nous permettre, nous, d'ajouter un maillon supplémentaire de pertinence et de fidélisation du persona de manière à créer une appartenance à la marque Antalis encore plus forte.